Les effets négatifs du corona vous dérangent Suivez en direct chaque samedi et chaque dimanche, 9h10 h sur YouTube. Le message qui guérit. Oui.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 fils et au Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Dieu Vivant, Dieu Sauveur, Dieu le Créateur du ciel et de la terre, je te loue, ô oh Dieu, je t'exalte, je glorifie ton nom, ton nom grand, ton nom saint, tu es celui qui est assis sur le trône, qui reçoit hommage, gloire et louange. Je te loue et je t'exalte, car jusqu'ici tu nous as secourus. Nous pouvons crier, « Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici tu nous fais grâce, tu nous accompagnes, tu es avec nous. » En ce moment, ô oh Dieu, je te remets les internautes, les fidèles amis abonnés, et les frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier, qui suivent déjà cette série spéciale, cette émission spéciale, le message qui guérit. Je te remets les cœurs affamés, affligés, attristés, qui vont encore suivre ce message au Dieu. Je te demande un regard favorable. Qu'un regard favorable soit jeté au Dieu sur chacun d'eux, sur les frères et sœurs. En ce moment même, je te remets ceux qui sont, affl sont affligés, ceux qui sont malades, ceux qui sont touchés par le coronavirus, ceux qui sont malades et qui sont touchés par toutes sortes de maladies, ceux qui sont abandonnés à l'hôpital, ceux qui sont en phase terminale, ceux qui sont handicapés, ceux qui ont perdu, Seigneur Dieu, des parties de leur corps, ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu, en soins intensifs, qu'il te plaise, oh Dieu, de jeter regarde regard, d'étendre ta bonne main, ta main puissante, ton bras étendu, et de les guérir, de les, Seigneur, de faire sortir de cette situation difficile et pénible. Oh Dieu, tu es le Dieu guérisseur, tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui peut et qui veut, Seigneur Dieu, faire de bonnes choses, de grandes choses pour ton peuple, oh Dieu. En ce moment, que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que ceux qui sont affligés disent, je suis content et joyeux car mon Dieu est vivant. Comme a dit Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ils disent que toi, le Dieu vivant, a fait pour eux de grandes choses. Je te prie, Seigneur Dieu. Ceux qui ont un besoin particulier, des besoins financiers, des besoins économiques, des besoins matériels, spirituels, des besoins pour leurs âmes, pour leur esprit au oh Dieu, interviens. Dieu, agis puissamment, agis puissamment Seigneur, donne un témoignage suivant, donne un témoignage Seigneur Dieu, en ce moment de crise, en ce temps difficile, même quand le temps est difficile, tu es sur ton trône, tu agis, tu comptes. Donc tu peux intervenir Seigneur, agis partout, agis en Haïti. Agis ou tu as pas au prince dans les grandes villes ou dans les petites villes partout où Seigneur ce message est en train de diffuser agis Seigneur Dieu agis en République Dominicaine agis au Chili en ce moment même agis au Brésil agis au oh Dieu au Canada à Montréal là où les le taux de Dieu, réflexion Dieu. Est, est, est excessivement augmenté. Agis, Seigneur Dieu, à New York en ce moment, là où le taux est encore élevé. Agis aux États-Unis. Partout, Seigneur Dieu, en France, à Paris. Partout, Seigneur Dieu, où le message qui guérit est en train de diffuser. Agis. Agis. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, sans aide. Ne nous laisse pas sans attention. Tu, je sais que tu es un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu guérisseur, un Dieu pourvoyeur, tu fais grâce, grâce, grâce et pitié. Encore une fois, bénis nos pasteurs qui prêchent, qui continuent, Seigneur, à prêcher l'évangile de grâce, l'évangile de libération, L'évangile qui sauve, message. Sois avec nous, donne-nous du courage, de la force, de la guérison, du relèvement et nous serons plus que vainqueurs, en reconnaissant au Dieu. Ainsi, je te prie, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par les vertus, l'œuvre salvatrice du Christ à la croix, lui qui vit et règne, maintenant et à jamais. Amen. Chers amis, chers internautes, bonjour. Je suis heureux de vous entretenir sur un sujet qui fait actualité. Bien, J'espère que vous allez en tirer profit en faisant une bonne analyse de ce que je vous présente aujourd'hui. Vous regardez avec moi en Corinthiens chapitre 12, verset 1er. À 10. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est un athème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même Esprit à une autre la croix par le même esprit, à une autre le don des guérisons par le même esprit, à une autre le don d'opérer des miracles, à une autre la prophétie, à une autre le discernement des esprits, à une autre la diversité des langues, à une autre l'interprétation de langues. Un seul. Et même Esprit opère dans toutes ces choses en distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Voilà, c'est le texte qui a été, ce texte a été écrit par, par la propre Paul. Il y a le sujet que j'aimerais euh, discuter avec vous. Euh, Aujourd'hui, c'est le partage de l'espace, le partage de l'espace. L'espace en soi est une étendue indéfinie qui contient tous les objets visibles et non visibles. L'espace en soi, c'est un intervalle d'un point à un autre. Du point de vue de la création de l'univers, l'espace est illimité. Les cieux sont un espace, la terre également. La mer est un espace. Chaque objet occupe un espace. La maison est un espace. L'école, l'église, ce sont des espaces. Et tout cela s'explique dans le sens figuratif. Au niveau pragmatique et psychologique, l'espace est un intervalle de temps pour penser, pour réfléchir et pour réaliser un projet ou des projets. Par exemple, on parle souvent de planète, c'est-à-dire... La Terre. La Terre est un espace. L'espace est l'espace des hommes. L'espace est aussi maritime. Elle peut être en distance. L'espace peut être lieu. L'espace peut être à route, chemin. L'espace peut être milieu idéal. L'espace peut être le vide. Et l'espace peut être aussi atmosphère. Mais dans le, notre sujet, nous avons un premier point à discuter. Euh, ce point-là, je vais l'énoncer pour vous. C'est la diversification du temps et de l'espace. La diversification du temps et de l'espace. Aujourd'hui, des millions de gens créent et exploitent leur entreprise à domicile, c'est-à-dire le travail travailler à la maison. Et le nom moderne qui est attribué, c'est travailleurs travailleur en autonome. Travailleurs autonomes, ce sont des gens qui sont capables de travailler seuls, et cela leur compte. Bien, le bien, le, le, le bien fondé, ou bien l'avantage qu'il y a dans ça, c'est que les gens, euh, travaillent pour eux-mêmes, et puis il y a moins de salaires à payer du point de vue de l'imposition. Quand on, est, euh, on, on, on fait ce travail, le travail autonome, euh, c'est qu'on est, qu on est euh, directeur de son entreprise, et on investit son argent, et bien on, on, on est seul à prendre les, les décisions. Alors voilà euh, un type de, de, de, de, de travailleur, une façon, n'est-ce pas, de, de, de, de travailler pour soi-même, travailler à la maison, travailler autonome. Cependant, il y a d'autres personnes qui croient dans le collectivisme au niveau euh, du travail. Euh, parce que quand on travaille dans une... Dans, dans une compagnie, dans une manufacture, dans des bureaux, eh bien, euh, il y a beaucoup de communication. Dans ce contexte, il y a beaucoup de communication. Et, et aussi, on combat l'isolement. Car l'isolement peut être une, une situation pénible pour certaines personnes, pour des gens, peut-être des gens comme moi. Actuellement, les architectes inventent le concept coopératif professionnel qui offre des locaux de travail et l'on peut louer ces installations à des entrepreneurs qui partagent ces espaces pour développer leur entreprise. C'est une question de proximité, favorisant l'échange des idées entre eux. Cette façon de faire convient très bien aux gens qui croient pouvoir travailler ensemble au lieu, au lieu d'être seuls. Au sein de l'Église, le concept coopérant est de pratique. Et nous nous souvenons, de, disons, il y a la preuve dans la Bible que Jésus envoyait les disciples par D. Nous sommes tous destinés à travailler collectivement, à travailler ensemble, à être toujours à être ensemble, parce que nous sommes placés dans le corps de Christ. Un Corinthiens 12, verset 27, déclare, Paul déclare dans ce texte, dans ce chapitre, que vous êtes le corps de Christ et vous êtes aussi ses membres, chacun pour sa part. En 1 Corinthiens 12, euh, nous trouvons ce texte qui est très, très important pour nous. Et si nous regardons dans ces trois versets, verset 4, verset 5, verset 6, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, le même esprit. Esprit qui opère en tout. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un, l'Esprit de parole, de sagesse est donné. À un autre, l'Esprit de connaissance. À un autre, l'Esprit de discernement. À un autre, la foi par le même Esprit. À une autre, l'esprit de guérison par le même esprit. À une autre, le don d'opérer des miracles. À une autre, la prophétie. À une autre, la diversité des langues. À une autre, l'interprétation des langues. Un seul Dieu et, même, et, et, et un même esprit opère dans toutes ces choses distribuant à chacun en particulier selon sa volonté, comme il le semble bon. C'est-à-dire, euh, nous recevons euh, les dons euh, à partir de notre capacité, parce que c'est l'esprit qui distribue. Euh, aussi, tout le monde tout le monde est important, tout le monde a un rôle à jouer, car le corps est un assemblage de plusieurs membres. Ce sont tous ces membres qui rendent et permettent l'efficacité du corps. L'homme est un être social, un être politique et collectif. Il s'organise en société. Il est communautaire par le fait de vivre ensemble. Il est politique par principe. De même, l'Église du Seigneur est un corps bien ordonné, bien coordonné, où tout le monde est utile pour la gloire des dieux. L'essentiel, c'est la fidélité dans l'exécution du travail qui nous est assigné. En dépit des problèmes que cela implique, nous devons être fidèles, être fidèles au poste, être sentinelles, qui veille, qui veillent jour et nuit. L'église en soi n'est pas le lieu ou l'espace de rencontre, mais de préférence l'ensemble du corps de Christ, dont Christ lui-même est la tête. Les gens sauvés à travers le sang de Jésus à la croix sont ceux qui font partie de cette Église, c'est cette communauté de foi et sauvés à travers le sang versé de la croix qui s'appelle l'Église du Seigneur. Et c'est cette Église que le Seigneur reviendra chercher. L'Éternel a déclaré dans sa parole moi, je fais ma demeure, je ne fais pas ma demeure dans des temples créés de main d'homme. Je ne demeure pas dans les temples faits de main d'homme. C'est sa déclaration. Et il dit aussi, plus loin, si vous demeurez en moi, moi aussi je demeurerai en, en vous. Cela signifie que nous sommes l'Église du Seigneur et il reviendra nous chercher parce que nous sommes son Église. La fonction du corps en deuxième lieu. Nous sommes en pleine pandémie. L'homme de notre siècle connaît un bouleversement total du tout au tout. Et tout a changé dans ce monde, dans notre monde. Tout s'effondre tout le système de notre siècle moderne s'écoule dans un espace en temps, dans un temps euh, où nous n'avons pas pensé. En un jour, en une semaine, en quelques minutes, en quelques secondes, tout change. Nous sommes euh, confrontés à un problème, un problème de type mondial. Et c'est cette maladie qui s'appelle coronavirus. Cette maladie virale qui attaque l'humain est-elle donc une invention de l'homme, une fabrication de l'homme? Cependant, nous avons la certitude que... Et que cela ne vient pas de Dieu, ce n'est pas l'acte de Dieu. Ce n'est pas l'acte de Dieu, ni l'acte de la nature, mais c'est l'acte des humains. Il faut une réponse à cet état de fait, comme mal surprenant. Je pense que les chercheurs scientifiques des laboratoires ont la réponse. Si euh, ils ont la réponse, eh bien, ils doivent nous dire hein, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi cette maladie et comment ils vont faire, n'est-ce pas, pour extirper, pour guérir uh, notre monde, parce que c'est tout, euh, c'est tout un monde qui est frappé par cette euh, pandémie, qui est enfin, qui est tombé dans cette euh, situation tragique. Et je veux croire que les hommes au moins, les hommes de science, les chercheurs, ils ne sont pas en guerre avec les animaux. Et je me pose la question, je pose ma question un peu plus profondément. Est-ce que l'homme est en guerre avec l'homme? Est-ce que l'homme est contre l'homme? Est-ce que les âmes sont de nature, n'est-ce pas, à détruire les humains? Eh bien, en un mot, nous sommes en face d'une situation d'autodestruction. La COVID-19 et la guerre politico-commerciale américano-chinoise. Cette pandémie est synonyme d'un volcan en évolution qui crache le souffle, le feu, les larmes et la mort des millions de gens de tous les âges. La plus grande attaque, c'est la plus grande attaque et menace de la vie humaine depuis que l'homme est créé sur cette terre. L'économie mondiale, Zéro, est affectée par cette situation. C'est une crise financière mondiale sans précédent. Et il faut parler aussi de la frustration de l'homme de notre temps L'homme d'aujourd'hui, sa frustration est grande sur la terre. Le confinement est général. Le confinement est l'objet de dépression mentale. Le confinement est l'objet de plusieurs maladies qui vont venir bientôt. Je pense que... Et, on va construire encore des hôpitaux pour en traiter les maladies mentales. Ce qui est à la mort aujourd'hui, c'est la fermeture des entreprises. Ce qui est à la mort aujourd'hui, c'est le licenciement des employés de tous les cadres administratifs. Chers amis et auditeurs, chers internautes, la vie ne sera plus pareille après le confinement. En tout cas, il y a une chose à savoir, c'est que rien ne vaut la vie. Imaginez-vous, d'innombrables innocents ont payé le prix de leur vie. Nombreux sont ceux déjà qui sont passés de vie à trépas. Nombreux seront ceux qui ont qui, qui, encore, qui en seront encore victimes. Chers internautes, c'est un scénario extraordinaire, lugubre, et c'est un effet qui a un effet domino. Coronavirus est le thème est le thème de conversation et de préoccupations sociales des gens et partout sur la planète. En plus, des millions d'emplois sont perdus, des milliers, des milliers de PME sont fermés, de grandes entreprises bien cotées ont fermé leurs portes et des milliards de dollars sont dépensés pour sauver les personnes infectées par ce méchant virus. En conclusion, la situation est grave. L'État-nation est en face d'un ennemi invisible. L'État-nation est à genoux face à ce virus. Et la conséquence est monumentale. Et il lui revient le droit de changer l'ordre des choses par le fait de trouver un antidote ou un anti-coronavirus. Euh, anti en un mot, il est à l'État-nation de trouver le dérivatif. C'est toutefois qu'il n'existe pas, il doit l'inventer. Une chose importante à se rappeler, c'est que le coronavirus n'a pas peur de personne. Nous croyons que nous qui sommes chrétiens nous avons l'immense responsabilité de soutenir soutenir nos frères et soeurs nous avons l'immense responsabilité de vivre notre foi peut-être on pourrait, disons, changer quelques petites choses et nous replacer dans une situation à pouvoir prêcher l'évangile, prêcher la parole. Car la parole de Dieu est la seule règle de la foi. Cette période sombre de l'histoire de l'homme fait appel à celui, à celui-ci pour un retour au Créateur, c'est-à-dire l'homme doit retourner à son créateur, doit reconnaître que Dieu est le créateur de la vie, créateur du mouvement, créateur du tout. Il faut un retour à Dieu par la repentance. Au lieu d'avoir peur, au lieu d'avoir peur, mieux vaut bâtir notre foi, Mieux vaut travailler euh, de telle sorte à, à, à élever le nom de Dieu, à faire savoir au monde que Dieu peut, Dieu peut nous sauver euh, de, cette, de, de, de, de cet empoisonnement. À domicile, c'est encore une autre occasion euh, de bâtir un hôtel de prière afin d'intercéder parce que l'ennemi est invisible. Lorsque l'ennemi est invisible, et bien les âmes doivent être aussi spirituelles. Invisibles. Invisible. La situation est lugubre aujourd'hui. La situation est sombre. Mais nous devons nous préparer pour euh, le lendemain. Nous préparer pour vivre. Et les effets hein, pour vivre les conséquences de la situation actuelle. À savoir, premièrement, que nos âmes sont spirituelles. Un jour, le pire arrivera. Le pire arrivera. Car la trompette sonnera. Après toute l'histoire de l'homme, ça va être l'histoire de Dieu. Le Christ reviendra. Ça va être son retour sur terre pour en juger les hommes pour ses actions malhonnêtes, pour juger les impies. Vous savez, frères et sœurs, et c'est le temps c'est le temps de chercher Dieu c'est pas le temps disons, c'est très important de, de, de chercher du travail et on parle de l'industrie on parle de local, le lieu on parle de toutes sortes d'organisations productives et on doit parler de Dieu également on doit parler on doit faire connaître aux gens que le Seigneur reviendra et, et il reviendra. Alors nous qui sommes et ces enfants, qui sommes des des présentateurs de l'Évangile, nous qui sommes des ambassadeurs de Dieu sur terre, soyez donc fidèles dans l'exercice de votre tâche. Soyez donc fidèles et soyons-nous soyons donc fidèles dans l'exercice de notre, de notre tâche bien jouer notre rôle comme des représentants de Dieu parmi les hommes car il reviendra sûrement au dernier jour le Seigneur dira bon et fidèle serviteur vous avez été fidèles dans, dans la tâche que, vous avez, que je vous ai confiée. Maintenant, c'est le temps de récompense. Approchez-vous de mon trône. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez la gloire. Recevez la récompense, la couronne pour le travail bien accompli le travail bien fait pendant votre ministère sur la planète Terre, planète dans des hommes. Chers internautes, merci de m'avoir entendu, de m'avoir écouté, d'avoir prêté l'oreille à mon discours. J'espère que vous allez comprendre ce que Dieu veut pour votre vie comprendre tout ce qui se passe dans ce monde. C'est important que ces choses se passent parce que la parole de Dieu nous dit qu'il euh, y a des temps difficiles qui viendront. Alors, nous sommes dans ce temps difficile et nous devons euh, nous saigner la ceinture pour vivre hein, cette vie, de vivre notre foi en dépit de tout ce qui se passe. Dans la parole de Dieu, c'est oui et amen. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Et je vous laisse avec la paix de Dieu dans votre cœur.